Le manque de sexe peut affecter certaines personnes de différentes manières. Cela affecte leur santé physique, émotionnelle et relationnelle. Il n'y a pas de normes ou de chiffres magiques en ce qui concerne la fréquence des relations sexuelles. Tout dépend des besoins et des préférences de chaque individu. Voici quelques exemples de problèmes que le fait de ne pas avoir de relations sexuelles peut causer. 1. Le manque de relations sexuelles peut entraîner une diminution de la production de certaines hormones, tels que l'ocytocine et la testostérone, ce qui peut affecter la santé physique et mentale. Par exemple, une diminution de la production d'ocytocine peut affecter le système immunitaire et augmenter le risque de maladie. 2. Le manque de relations sexuelles peut entraîner une diminution de la satisfaction personnelle et de l'estime de soi, ainsi qu'une augmentation de l'anxiété et de la dépression. Certaines personnes peuvent également se sentir frustrées, en colère ou tristes du manque de relations sexuelles. 3. Le manque de relations sexuelles peut également affecter la relation entre les partenaires. Cela peut entraîner une diminution de l'intimité et de la communication, et une augmentation de la tension et du stress dans la relation. 4. Pour certaines personnes, le manque de relations sexuelles peut entraîner une augmentation de la tension sexuelle et une augmentation de la fréquence des fantasmes sexuels. Cela peut entraîner une distraction ou une difficulté à se concentrer sur d'autres activités. 5. Perte d'intimité. Les relations sexuelles peuvent aider à renforcer l'intimité et la connexion entre les partenaires. Un manque de sexe peut entraîner une perte de cette intimité. Si, pour certaines personnes, un manque de relations sexuelles peut entraîner des difficultés à atteindre l'orgasme, ce qui peut être frustrant ou décevant. 7. Pour les femmes, un manque de relations sexuelles peut entraîner une diminution de la lubrification vaginale, ce qui peut rendre les rapports sexuels douloureux ou inconfortables. 8. Le manque de relations sexuelles peut entraîner une diminution de la sensibilité sexuelle, ce qui peut rendre le sexe moins agréable. 9. Un manque de relations sexuelles peut affecter la confiance en soi et l'estime de soi, surtout si quelqu'un se sent rejeté ou importun. 10. Le manque de rapports sexuels peut augmenter le risque de troubles sexuels tels que la dysfonction érectile ou le vaginisme. Environ 85% des hommes et 80% des femmes ont eu des relations sexuelles avant l'âge de 30 ans, selon une enquête de l'Institut Kinsey. Une étude de 2020 a révélé que les hommes ont des relations sexuelles 78 fois par an en moyenne, tandis que les femmes ont des relations sexuelles 53 fois par an en moyenne. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, le taux de grossesse chez les femmes âgées de 15 à 19 ans aux États-Unis était de 16,6 pour 1000 en 2019. Environ 30% des hommes et des femmes ont eu des relations sexuelles anales au cours de leur vie, selon une enquête menée par l'Enquête nationale sur la santé et le comportement sexuel. Une étude réalisée en 2021 par la Société d'études de marché Statista a révélé que 40% des adultes américains ont utilisé un jouet sexuel à un moment donné de leur vie.